Puis-je vous proposer de prendre place Bonjour à toutes et à tous. Euh, je ne vous cacherai pas à titre personnel que c'est un honneur de présider cette conférence de presse avec l'ancien Premier ministre japonais Naoto Kan, qui, je vous le rappelle, était en poste au moment de la catastrophe de Fukushima. Je ne dirai pas grand-chose en d'entrée de jeu, je vais juste vous dire euh, à quel point je suis frappé. Du, de voir que malgré Fukushima, on continue d'investir dans le monde. Et quand je dis « on », ce sont d'abord les pouvoirs publics. Je rappelle qu'aucun projet nucléaire n'est viable sur fonds privés. Autrement dit, si on se fie à la dynamique des marchés, ben les marchés ne croient pas dans le nucléaire. Il sait que les pouvoirs publics en ont fait une obsession. Et je constate que dans ce beau pays qu'est la France, nous avons un président qui non seulement il ne se contente pas de gérer un héritage, qu'il n'a pas fabriqué lui-même, mais il est devenu le représentant de commerce de l'industrie nucléaire française, une industrie nucléaire dont on peut dire qu'elle est plutôt mal en point. Sans un soutien public massif, elle aurait déjà mis la clé sous le paillasson. Je suis frappé qu'on continue à penser installer des centrales nucléaires dans des zones sismiques, je pense à la Turquie, je pense à l'Inde, euh, et donc l'obsession... Le déni de réalité, et c'est l'ingénieur qui vous parle, euh, j'ai toujours été fasciné par la capacité de l'être humain de maîtriser, dans une certaine mesure, l'atome, mais à un moment, il faut aussi avoir un petit peu d'humilité comme humanité et de reconnaître qu'il y a des risques que nous ne pouvons pas assumer. Et donc, je pense que c'est ça aussi le message de, de Fukushima, c'est que quand, quand bien même le risque d'incident est très faible, l'impact d'un accident nucléaire est colossal. Et quand vous multipliez un très petit chiffre par un très grand, vous avez ce qu'on appelle en mathématiques une indétermination et quand c'est indéterminé, eh bien, il vaut mieux pas toucher. Voilà, ce sera mon seul message. Je passe le, directement la parole, Michel, au, oui. à Naotokan ou à toi à ah, ça, voilà. ben, Bonjour à tous et à tous. Moi, je suis très contente que euh, M. Naotokan soit parmi nous parce qu'on ne parle pas assez de quelle est la situation à Fukushima à l'heure actuelle. C'est euh, est le septième e anniversaire... Il n'y a pas de traduction Si Donc, on est sept ans après. Quelle est la situation de la population Elle est toujours aussi euh, désespérée dans la mesure où on demande aux gens de revenir. Vous verrez, d'après les chiffres que vous donne la autocanne, il y a à peu près 10% de la population qui est revenue, mais c'est une population de personnes âgées, parce que les jeunes ne veulent pas faire courir le risque à leurs enfants d'aller dans les zones contaminées, mais vous avez le pouvoir qui pousse les gens à revenir dans les zones contaminées. Vous avez la gestion de la centrale elle-même qui est très problématique puisqu'on n'a pas trouvé de solution pour empêcher si vous voulez, l'eau de ruisseler au niveau des montagnes, passer dessous le bâtiment pour aller se déverser dans la mer. Il y a un projet gigantesque de faire une espèce de mur de glace pour empêcher à ce que l'eau puisse être contaminée au niveau des bâtiments cela coûte plus de trois cent vingt millions d'euros et ça ne marche pas à 100% puisque il euh, y a encore euh, euh, plus de 100 mètres cubes d'eau qui est encore contaminée il y a des milliers de citernes renfermant du tritium et d'autres radioéléments qui sont stockés en fait c'est pour montrer que sept ans après ce n'est toujours pas géré et qu'il y a un gouvernement japonais qui fait le forcing pour ouvrir des réacteurs que sur les cinquante quatre réacteurs il n'y en a que cinq qui fonctionnent et que chaque fois qu'il y a un acte démocratique pour savoir si on veut ouvrir les autres réacteurs, la population dit non. Bon. Donc je trouvais que c'était très important qu'il y ait le témoignage de ce monsieur Naoto -Khan qui était pro-nucléaire, qui est devenu antinucléaire et qui a des messages à nous donner pour qu'on sorte le plus rapidement possible du nucléaire. Alors tu as parlé, Philippe a parlé beaucoup du coût, et il ne comprend pas qu'avec l'augmentation des coûts du nucléaire, on a discuté tout à l'heure au repas, on puisse ne pas arrêter les centrales nucléaires. Mais j'ai essayé de lui faire comprendre que euh, la France là-dessus est tellement monomaniaque qu'elle ne, elle ne veut pas accepter que le nucléaire est maintenant une des énergies les plus chères. Bon. Donc voilà, je trouvais que c'était important, mais je vais, on va profiter du fait qu'il soit là pour que vous puissiez en tant que journaliste lui poser des questions en tout cas merci monsieur naotokan d'être parmi nous Absolument. Pardon, le micro. Et Et Je suis vraiment très reconnaissant d'être invité dans cet endroit où il y a des représentants de tous les pays de l'Europe Prendre la parole devant vous est un grand honneur et un grand plaisir. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Eh, eh eh, eh, 46 ah Je sais que vous êtes tous au courant du fait que le, le 11 mars 2011 à 14h46, il y a eu un grand tremblement de terre qui s'est produit à, euh, dans, dans toute la région est du Japon, suivi d'un tsunami et qui a enclenché le, la catastrophe de Fukushima. Il y a 7 ans de ça aujourd'hui. Et, maintenant, que le fait que les données que le réalisées par rapport à la situation de la eh, eh euh ce que l'on a appris très récemment, enfin ce que l'on a appris à la suite des enquêtes qui ont suivi ce, ce grave accident, c'est que moins de quatre heures après le déclenchement du séisme, déjà le, la fusion du cœur du, du nucléaire du, du réacteur numéro un était déjà entamée. Elle a été suivie de la fusion du cœur des réacteurs numéro 2 et du numéro 3. C'était moins de 4 heures après le déclenchement de ce séisme et de ce tsunami. Fukushima jiko wa ano meltdown de toketa nenryo ga atsuryoku youki no soko o nuite e deburito eraberu sono toketa nenryo ga kaku no youki no soko ippai ni tobi tsuimashita. Et loin de se limiter à cette fusion du cœur du réacteur, le, la fusion a provoqué la fusion, la, la, la, a, le cœur est sorti du fond de la cuve du réacteur et des débris ont été projetés tout autour de ces réacteurs, du numéro 1, du numéro 2 et du numéro 3. Et on retrouve ces débris encore maintenant tout autour du réacteur. Ensuite, il y a eu l'hydrogène qui s'est produit par la réaction de l'air sur le, les, les combustibles très chauffés. Il y a eu des explosions d'hydrogène de, de, dans tous les réacteurs.. A la suite de ces accidents répétés, j'ai demandé très rapidement au, au président de la Commission de sécurité et de sûreté nucléaire de me faire une simulation du cas le pire qui pouvait être prévu dans le cas où il y avait comme cela des explosions d'hydrogène et des fusions de cœur dans un grand nombre de réacteurs. J'ai demandé à ce président de la Commission de me faire une simulation je voulais savoir combien de personnes devaient être évacuées dans ce cas et les résultats de, ce, de cette simulation sont terrifiants. つまり福島原発から 250km の範囲内この中には東京も含まれます。そしてこの中に住んでいる日本人、え、住民 5000万 4割に及びます。この人たちがえ、数十年、30年、50年 c'était donc le scénario du pire. Le scénario du pire donne des chiffres terrifiants. C'est-à-dire que si tout n'avait pas pu être contrôlé un peu en cours de route, on aurait pu aboutir à une évacuation forcée d'une population dans un rayon de 250 kilomètres autour de la centrale. 250 km, cela veut dire que Tokyo était compris dans ce périmètre. Cela veut dire que 40% de la population japonaise, c'est-à-dire que c'était 50 millions d'habitants qui devaient être évacués, 40% de la, situation, de la population japonaise qui devait être évacuée, ne pouvant retourner sur les lieux pas avant plusieurs dizaines d'années, 30 à 50 années, cette zone était complètement stérilisée. Moi, jusqu'à l'accident de, euh, de Fukushima, j'étais persuadé de la qualité, du haut niveau de la technologie japonaise. J'étais persuadé qu'un accident du type de Tchernobyl ou de Three Mile Island était absolument impossible au Japon avec une technologie aussi forte. On était à l'abri. Mais quand j'ai appris par ce scénario du pire que j'avais demandé au président de, de la commission de sécurité dans le nucléaire de me l'établir, et quand j'ai su les résultats, les chiffres, j'ai à ce jour-là immédiatement changé à 180%, 180 degrés ma position vis-à-vis -vis du nucléaire jusque là j'étais plutôt confiant dans la technologie japonaise. C'est-à-dire que ce jour-là, j'ai appris qu'un simple accident d'une centrale nucléaire pouvait provoquer des dommages encore plus infiniment plus graves et plus longs et plus profonds que la moindre grande guerre. C'est-à-dire que j'ai vu que ce jour-là, nous avions risqué une catastrophe absolument inimaginable. C'est pire que de perdre une guerre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai compris que ma vie avait changé et que désormais, je me battrai contre l'industrie nucléaire pour qu'un tel accident ne soit plus possible, non seulement au Japon, mais dans le monde entier. Maintenant, je vais vous parler de la situation actuelle à Fukushima, sept ans après la catastrophe. Eh え、 まあ uh Ce que j'ai compris au cours de ces dernières années, enfin un peu après la catastrophe, c'est que grâce aux efforts d'un grand nombre de personnes impliquées, les gens de la centrale premièrement, les, les pompiers, les, les, les soldats, tous ceux qui ont, enfin les forces d'autodéfense japonaises, tous ceux-ci qui se sont impliqués pour limiter l'étendue des dégâts, euh, assez vite on a pu rétablir quand même le refroidissement. Des, des réacteurs. Euh, enfin, grâce à tous ces efforts, on a vraiment évité le scénario du pire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cependant, euh, c'est grâce à eux que l'on a évité le pire. Mais euh, la situation, de toute façon, est quand même catastrophique. Ça aurait pu aller encore plus loin. Mais malgré cela, on est dans, quand même dans une situation qui est vraiment euh, dramatique. そのときに、例えばお年寄りを避難させようとしてバスに乗ってもらったんですけれども、避難計画ができていないために非常に避難に時間がかかって、かなりの方がバスの中で、 en fait, c'était une succession à la fois de la part des efforts des gens qui se sont battus contre la catastrophe, plus une succession de heureux hasard. On a pu limiter l'ampleur de la catastrophe, mais malgré cela, on a noté au moment de l'évacuation, dont les limites ont été repoussées à plusieurs reprises au cours de, de, la, de la catastrophe, mais au cours de l'évacuation des personnes, en particulier des personnes âgées dans des bus, à partir du moment où les routes étaient coupées, il y a un certain nombre de morts qui se sont produites à l'intérieur des, des, des véhicules de transport de ces personnes, des personnes âgées en particulier. 事故から 7年 10 Grâce aux efforts de tous, on a pu réussir aussi une grande politique de décontamination des sols et des régions. On a pu rendre des régions à nouveau habitables, assez proches de la centrale. Et le gouvernement a encouragé les gens à revenir. Et malgré cette politique de décontamination euh, rudement menée, il n'y a que 10% des populations évacuées qui sont effectivement revenues vivre sur les lieux où ils avaient vécu et dans ces 10% il n'y a que des personnes âgées, des personnes de plus de 60 70 ans qui, veulent, qui acceptent de revenir. Mais même pour ceux qui sont revenus, ils ne peuvent toujours pas reprendre leurs activités antérieures qui étaient des activités agricoles, des, des activités de culture du riz, des, acti, des activités d'élevage. Ils ne sont pas encore autorisés à reprendre leurs activités d'avant. Je vais maintenant vous parler de la situation de la centrale elle-même actuelle, la situation actuelle de la centrale. 1号機、2号3号機について dans l'eau qui a été déversée sur les réacteurs numéro 1, 2 et 3 pour refroidir le cœur, il y a une partie qui a été recyclée dans les circuits de refroidissement, mais il y a une partie qui s'est échappée, qui a fui, qui a infesté, qui a contaminé les, les nappes phréatiques. Il y a eu des fuites des nappes ou même à la surface d'eau contaminée qui s'est rejetée vers la mer et cette situation continue encore maintenant. On n'a pas pu canaliser toute cette eau de refroidissement que l'on a apporté après en principe la prévision du gouvernement c'est de, décontab... de dé... déclassifier le... le réacteur numéro 1 et parmi les six réacteurs de la centrale de déclassifier et de faire Revenir à zéro, re retourner à la situation d'origine, ça c'est le projet.しかし、メルトダウンし、さらに圧力容器から外に出たメルトスルーをした1号機、2号機、3号機については、どうやってそのデブリ、溶けた燃料を取り出すか、まだその取り出し方が決まっておりません。 en fait, officiellement, le gouvernement dit que ces combustibles irradiés qui sont qui ont fondu dans le cœur, on a dit c'est le meltdown que vous connaissez, mais il y a quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas, c'est le melt through. C'est-à-dire qu'il y a eu la fusion qui a traversé la cuve et qui s'est répandue. Les combustibles irradiés se sont répandus tout autour. On appelle ça les débris, c'est un mot français, les débris. Et personne ne sait comment traiter ces débris qui sont répandus tout autour du cœur fondu des réacteurs, que ce soit pour le réacteur 1, 2 ou 3, euh, on dit qu'on va, on va résoudre le problème. Personne ne sait comment résoudre ce problème. Tout le monde, 40 100 ans, このように, eh les officiels, les responsables de la TEPCO, y compris euh, le gouvernement, disent qu'on va arriver à fermer vraiment la centrale, fermer les réacteurs au bout de 40 ans. On va y arriver. Moi, je, aucun spécialiste, beaucoup de spécialistes, et moi compris qui ne suis pas un spécialiste, mais d'après mon expérience, je dis que même en 100 ans, on n'y arrivera pas. Fukushima eh je vais maintenant vous expliquer où en est la situation de l'approvisionnement énergétique du Japon au niveau de, enfin, actuellement après Fukushima. Eh 10 à la suite de l'accident la, de, de Fukushima, on a demandé un effort à la population et à tout, euh, au Japon tout entier. Et le résultat de ces efforts, c'est que tant les particuliers que les entreprises ont fait des énormes efforts d'économie d'énergie. on est arrivé à un niveau de 10% de diminution de la consommation d'électricité au Japon et cela continue euh, maintenant. Pour les grandes entreprises qui avaient des dispositifs de de d'énergie qui pouvaient créer de l'énergie, qui avaient des, des groupes électrogènes chez eux, enfin, qui, ils ont utilisé les groupes électrogènes à leur disposition, Et grâce à cela, euh, il n'y a pas eu de manque en aucune manière pour la, la vie au Japon et pour la vie des entreprises et l'économie n'a pas souffert de cela. Donc, euh, les 90% du le reste ont été couverts d'une manière ou d'une autre par des utilisations temporaires de groupes électrogènes dans les entreprises. a de しかし、5機。7 年間の平均でいうと電力の 2ある 2%。ある 2 年間は一気 à l'époque de Fukushima, avant Fukushima, il y avait cinquante quatre réacteurs en fonctionnement au Japon qui fournissaient à peu près trente de l'électricité japonaise. Et après l'accident, la, à la suite, pendant deux ans d'abord, toutes les centrales ont été arrêtées au Japon. Aucune n'a été autorisée à redémarrer près, près de deux ans. Et pendant cette, et pendant cette, après cette période là, le gouvernement absolument a voulu remettre refaire redémarrer des centrales, mais à la suite des mouvements d'opposition de toutes les, les, les populations avoisinantes, à la suite de le, des refus d'autorisation, de redémarrage des collectivités locales concernées, à la suite de différents procès, euh, il n'y a eu que cinq réacteurs japonais qui ont eu l'autorisation de redémarrer. Malgré cela, そして事故が起きた後、私は総理でありましたけれども、それ以前は近い将来、原発の電力比率50%に引き上げるという基本計画というのも持っていたんですが、まずそれを白紙に戻しました。50% その、 c'est-à-dire que pendant cette période des 7 ans, il n'y a eu que 2% d'électricité qui était d'origine nucléaire. Malgré cela, tout s'est bien passé. Ce qu'il faut dire, c'est que juste avant, que, à l'époque où j'étais Premier ministre, il y avait un plan d'augmenter la production d'électricité nucléaire, de passer de 30% à 50% par le nucléaire. J'avais même signé cela. Mais à partir de Fukushima, j'ai tout annulé. J'ai décidé qu'on allait sortir du nucléaire. So, その時点では再生可能エネルギーは水力が約 10ありましたがそれ以外の再生可能エネルギーは日本ではほとんどゼロでしたそこでそれを拡大するためにすでにドイツで 2000年7 年間で太陽光を中心に水力以外で 5 oh 5 oh eh donc, j'ai annulé ce plan et après, nous avons décidé. Donc, à ce moment-là, le niveau de la des énergies renouvelables utilisées au Japon était que de 10 C'était de, de l'origine hydraulique. Et après, nous avons donc annulé ce, ce plan d'extension de, de, de la de l'électricité nucléaire. Et pour stimuler l'introduction des, des énergies renouvelables au Japon, j'ai utilisé le procédé qui est utilisé au Japon, en Allemagne, le feed-in tarif, qui est une, une garantie de prix à, à l'électricité d'origine renouvelable. Nous avons adopté immédiatement, quand j'étais encore Premier ministre, avant de démissionner, j'ai fait adopter ce, ce système, et ce système est encore en vigueur au Japon. Et grâce à cela, nous avons assisté à un développement spectaculaire de, des industries de l'énergie renouvelable et qui sont maintenant passées à 5% de la production d'électricité au Japon grâce à ce système de garantie des prix. Et en sept ans, c'était spectaculaire. Sosté. Oui, on va être obligé d'arrêter. Ah, Sosté, vous si voulez juste finir un truc, peut-être もうもう質疑 7年目3月9日に えー、そして 5年以内 2030 年までにまでに 40% et pour terminer, je voulais vous dire que le parti, maintenant je, je suis à la tête, enfin à la tête, je suis l'inspirateur d'un parti nouveau au Japon qui s'appelle le Parti démocrate constitutionnel. Et ce parti a déposé un projet de loi le 9 mars de cette année, juste avant que je ne vienne en France, c'était avant le 11, avril, euh, 11 mars bien sûr, d'un projet de loi cadre pour l'énergie, disons que, euh, il y a actuellement cinq réacteurs... Euh, en fonctionnement au Japon. Ces réacteurs vont s'arrêter euh, chaque année. Il y en aura un qui sera mis en arrêt euh, en maintenance et on ne les redémarrera pas. C'est-à-dire que dans 5 ans, le Japon sortira du nucléaire et que l'objectif 2030, il faudra obtenir 40% de l'énergie produite au Japon sera produite à partir des renouvelables. C'est ce projet de loi que nous avons déposé. C'est que nous espérons qu'il va, il va pouvoir passer. Et c'est sur ces notes que je termine. Voilà, j'ai essayé de vous faire un portrait assez rapide de la situation énergétique du Japon actuelle. Je suis maintenant prêt à répondre à vos questions. j'entends pas. Il faut appuyer sur le micro, s'il vous plaît. Vous avez dit qu'il y avait environ 10% des habitants qui avaient regagné euh, leur domicile. Est-ce qu'il y a toujours un risque pour ces habitants aujourd'hui Peut-être qu'on devrait prendre quelques questions, parce qu'en principe, euh, notre créneau s'arrête maintenant, donc on va regrouper les questions. Euh, et M. Kahn répondra d'un seul coup. Pardon Ah, il n'y a rien après, donc on a le on temps. Oui, oui euh, ça, ça fonctionne Oui, pardon. Euh, pourquoi, euh, alors que vous avez connu Fukushima en 2011, on a un gouvernement euh, au Japon pro-nucléaire et quelles sont les chances de faire passer votre projet de loi donc, que vous avez euh, donc euh, présenté au Parlement japonais donc il y a quelques jours Merci. Euh, Peut-être deux petites questions regroupées. Euh, la première, vous avez dit qu'il y avait 2% euh, de production électrique par le nucléaire ces dernières années, 5% de renouvelables, donc je me demandais d'où provient le reste pour l'instant. Et à terme, si on arrive à 40% de renouvelables, euh, quelles seront les autres sources d'approvisionnement Et la deuxième question concernant les réacteurs qui sont déjà à l'arrêt. Ouais, non, coup... mais les traductions seront pas, ne pourront pas être faites. Ben je crois qu'on nous a coupé le micro. Oui, en fait, j'ai eu un souci. Euh, donc, je disais concernant les réacteurs qui sont déjà à l'arrêt pour euh, l'instant, est-ce qu'ils sont à l'arrêt Est-ce que c'est acté que c'est un arrêt définitif Ou est-ce que selon euh, on va dire, l'évolution politique du pays, éventuellement, ils pourraient être redémarrés euh, dans les prochaines années ou les prochaines décennies え、1 20 ミリシーベルト ま、そういうことただ、60代70代 まあ、 ,あの, On ne peut pas dire qu'ils sont à l'abri de euh, ceux qui sont revenus chez eux ne sont pas forcément à l'abri des radiations puisque le niveau de radiation admise pour accepter le retour des habitations des populations était de 20 millisieverts par an. Donc à partir de ceux qui acceptaient de vivre dans une zone où il y avait une contamination qui ne dépassait pas les 20 millisieverts par an, ce sont ceux-là qui pouvaient revenir, les zones sont axées, Et ceux qui ont accepté de prendre ce risque de vivre dans une zone à 20 millisieverts par an, qui est la zone autorisée normalement pour les travailleurs du nucléaire, mais qui est pas là, bon, est, euh, ceux qui acceptent cela, ce ne sont que les personnes âgées, qui ont envie de revenir dans le pays, euh, dans la, la maison où ils ont passé leur vie euh, professionnelle, leur vie active, leur vie d'adulte. Donc, euh, les jeunes, par contre, ne veulent pas prendre ce risque, et on ne peut pas les forcer à revenir. On peut leur dire vous pouvez revenir, mais vous acceptez de vivre dans une zone à 20 millisieverts par an. Eh, 2番目の質問の, eh ちょうど 1 ヶ月ほど 3つの理由 1つ2つ目3つ目この 3つ しかしお分かりの方多いと思いますがこの 3つ1 え、他のまた 2番 それ alors, pour savoir pourquoi le gouvernement actuel veut continuer le nucléaire, en fait, j'en ai discuté encore récemment avec le Premier ministre japonais, M. Abe. Il aligne il il trois arguments. Il dit que le nucléaire, c'est... Pas cher. Le coût n'est pas cher. Le nucléaire est propre, c'est-à-dire qu'il ne rejette pas de, de gaz carbonique. Le, et le nucléaire garantit notre indépendance énergétique. Enfin, C'est ce que le Premier ministre le japonais me dit. Alors à chacun des arguments, je peux opposer des contre-arguments, je peux dire que le coût n'est pas cher si on n'inclut pas le coût d'un accident possible, c'est si on n'inclut pas le coût du retraitement, si l'on n'inclut pas le coût du stockage, si on n'inclut pas tous ces coûts annexes au nucléaire, je lui dis « mais non, euh, ce n'est pas moins cher, les, les, les renouvelables sont beaucoup moins chers de ce point de vue ». En ce qui concerne la, la propreté du nucléaire, la propreté entre guillemets, le fait qu'il ne rejette pas de, de gaz à effet de serre, qu'il ne rejette pas de gaz carbonique, bien sûr, il n'en rejette pas, ça c'est vrai, mais il ne rejette pas non plus, euh, il rejette par contre des radiations. Donc, les énergies renouvelables, de ce point de vue là, sont absolument hors compétition, puisqu'elles ne rejettent pas non plus de gaz carbonique, mais elles ne rejettent pas de radiations. Donc, je lui dis, cet argument ne tient pas. Et Le troisième argument, qui est du Premier ministre japonais actuel, c'est de dire que cela garantit l'indépendance énergétique du Japon. Mais d'une part, ce que je sais, c'est que l'uranium, c'est quand même quelque chose... Bien sûr, ça évite les importations de pétrole, mais ça, ça n'évite pas les importations d'uranium, de ce point de vue-là non plus, pour garantir une, indépendance, une vraie indépendance énergétique d'un pays... Il n'y a rien de mieux que les renouvelables, puisque le ciel, puisque le vent et le soleil, ça appartient à tout le monde. On en a dans tous nos pays et en les utilisant bien, on est vraiment indépendant et énergétiquement. Donc euh, tous ces arguments ne tiennent pas. Mais pour le moment, c'est les arguments euh, fragiles du Premier ministre actuel du Japon. Eh, de, 3番目の, euh, え、そして 5%。 Actuellement, la situation donc, énergétique, le mix énergétique du Japon actuellement, puisqu'il n'y a que 2% du, euh, au nucléaire, il y a 10% comme tout à l'heure, euh, je l'ai dit, pour l'hydraulique, 5% maintenant pour les, les panneaux euh, photovoltaïques, et euh, évidemment, pour le moment, le reste est fourni par les énergies fossiles, c'est-à-dire le, le fuel, le gaz naturel et le, le charbon. Et え、当時 54期1の6期の原発 40期 eh 40, Donc, euh, actuellement, il bon, euh, y avait 54 réacteurs nucléaires en fonctionnement au moment de Fukushima. Les six réacteurs de, de Fukushima 1, c'est acté qu'ils ne re, redémarreront pas. Euh, en, en incluant des autres, il y a 40 réacteurs que le gouvernement voudrait éventuellement redémarrer. Oui. En dehors des, de des 5 réacteurs qui sont actuellement en fonctionnement. <muchem> Mais euh, voilà, la question se pose pour l'avenir. Il euh, y a quand même quelque chose qui est incroyable c'est que vous êtes au milieu d'un océan avec des milliards. Ah, il n'y a pas la micro aussi mm. Si, mais là-dessus, il n'y a pas d'interprète, mais ça ne fait rien. Si, si, je, je, ah oui. Je fais mon différé, ça... il y a... Voilà, là, vous entendez hein oui, Ça va euh, donc c'est quand même inouï, vous, avez, vous êtes au milieu de l'océan, vous avez des milliards et des milliards de tonnes de marée disponibles et de l'électronique pour gérer ça, alors c'est quand même incroyable, incroyable que le Japon ne fasse pas l'énergie hydroélectrique, c'est un crime contre l'humanité et quand on a l'expérience que vous avez eue malheureusement avec la guerre, du, donc en 45 ou à cause entre guillemets de du, du, l'empereur, le, le peuple a continué d'être bombardé et massacré. Aujourd'hui, vous continuez de massacrer les gens avec le nucléaire et on ne tire pas les leçons de l'histoire. C'est inouï. Oui, on demande aux journalistes de poser des questions. C'est bon pour les questions Dernière question. Ouais, Peut-être une dernière. Oui. Euh, en sortant du cadre strictement japonais, pour répondre un petit peu à vos oui. introductions à tous les deux, oui. Eucal, est-ce que vous avez un, un avis ou un regard particulier par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde, avec notamment l'actualité dernièrement en France, là-bas Oui. De 6 EPR si si si si euh, oui. à l'Inde, notamment, donc en zone sismique comme au Japon. Oui. 力としている部位でござい<笑> え、 en ce qui concerne la question sur l'énergie marémotrice, je sais que nous sommes entourés de mer, je connais les industries, les, les usines marémotrices, j'en ai vu quelques-unes, je sais qu'il n'y en a pas encore qui soient en fonctionnement, qui puissent fonctionner à une échelle suffisamment grande pour pouvoir suffire à une grande population. Je suis les développements de cette industrie, je, je souhaite son avènement, mais pour le moment, on ne peut pas encore compter sur elle pour pouvoir prendre la place de telle ou telle source d'approvisionnement régulier. Mais je, suis, je connais cette existence et je la souhaite. Je souhaite l'advenue de cette nouvelle énergie. Euh, え、58機38機 それ 3 据え 3 号機は当初の価格の 3倍 euh, en euh euh, ce qui concerne la politique énergétique française, je sais que parmi les 58 réacteurs français actuels, il y a 38 qui ont déjà atteint la limite d'âge. Et actuellement, c'est une grande opportunité pour la France, je pense, de changer d'orientation énergétique. Je pense que ce renouvellement, enfin, c soit on travaille à la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires, ça veut dire un investissement considérable, et au lieu de faire cela, parce que de toute façon on s'est limité dans le temps, ce ne serait qu'une prolongation de 10 à 20 années, utiliser la même somme pour se convertir à des énergies renouvelables, parce que cela, c'est porteur d'avenir. Je crois que consacrer de l'argent soit à la prolongation des, des vieilles centrales, soit à des nouveaux types de réacteurs du type EPR qui est tellement vanté par la France et dont Areva est le, le héros. Euh, nous savons très bien que l'EPR le, le, de Finlande a, mis, a triplé les coûts d'investissement et même avec ces triplements d'investissement, on n'est pas sûr qu'ils arrivent au bout du doublement du temps de construction on ne sait même pas s'ils vont arriver à fonctionner. Euh, je pense qu'on les... ne peut pas parier sur le nouveau type, les fameux EPR. Donc, euh, on ne peut pas accorder de confiance. Je pense que c'est une opportunité actuellement pour la France de changer radicalement. La France est à un croisé de chemin. Il y a deux voies. Soit on continue dans le nucléaire avec la prolongation ou les EPR, soit on consomme la même somme d'argent pour faire des industries renouvelables et je crois que ça c'est la voie de l'avenir qui est choisie dans le monde entier d'ailleurs. Eh エネルギー あ、 alors la question concernait le, la politique énergétique française et d'exportation de centrales nucléaires dans le monde, en particulier en Inde. Euh, je sais très bien qu'il y a deux pays actuellement qui tentent de s'équiper en centrales nucléaires, c'est-à-dire il y a la Chine et l'Inde. Je sais très bien pourquoi, nous savons tous très bien pourquoi, c'est qu'ils ils connaissent un développement économique considérable, ils ont besoin d'électricité de manière urgente et, et dans des tailles considérables. Et c'est la raison pour laquelle alors qu'en Chine, il y a quand même parallèlement un développement d'énergie Renouvelable, qui est remarquable. En Inde, ils disent qu'ils n'ont pas le temps et que pour soutenir leur développement économique accéléré, ils ont besoin immédiatement d'une puissance électrique forte, et c'est la raison pour laquelle ils veulent des centrales nucléaires. Euh, je, je, je connais leurs raisons, leur raison, mais je sais aussi que l'Inde comme la Chine sont des pays où la densité de population est très très forte et que l'on ne peut pas prendre le risque d'un accident dans des régions aussi fortement euh, peuplées. Et je pense que euh, de ce point de vue-là, le, bientôt, euh, l'Inde peut-être réalisera, euh, comme la Chine l'a fait, puisque la Chine développe beaucoup des, des énergies alternatives, des énergies renouvelables. Je pense que euh, bientôt, l'Inde ne donnera pas suite à un projet aussi dangereux qu'une centrale nucléaire. Et je crois que la France euh, doit prendre conscience de, de cette responsabilité. Et de toute façon, euh, l'Inde va peut-être se rendre compte très vite aussi. Bon, merci pour euh, toutes les réponses apportées. Juste pour l'Inde, je n'y crois pas une seconde euh, que l'Inde va acheter six réacteurs euh, parce qu'il y a des raisons financières, enfin je veux dire les, les hindous co comparent le coût des énergies renouvelables par rapport au coût de l'énergie nucléaire et surtout le temps de construction le nucléaire c'est là où le temps de construction est le plus long, c'est au moins 10 ans donc si effectivement ils ont besoin d'énergie, c'est pas encore une fois le choix du nucléaire qui est le bon choix donc c'est en fait une politique typiquement franco-française pour dire, voilà, regardez on a une commande de six réacteurs parce qu'il y a une faillite d'EDF il y a une faillite d'Areva euh, et qu'il faut justifier de tenir à bout de bras ce programme nucléaire en tout cas, merci, et euh, on continue notre euh, chemin euh, pour convaincre les autres députés européens, puisque vous savez que c'est quand même au niveau de l'Europe qu'on euh, réfléchit sur le choix énergétique de l'Union européenne pour garantir l'indépendance, pour sauver le climat euh, et pour avoir le moins de déchets possible. Donc vous voyez qu'il y en a une qui est éliminée d'office, c'est le nucléaire. Merci. Merci beaucoup.